Eh bien, bonjour Claude, déjà un grand merci pour nous consacrer du temps et de te prêter au jeu justement de l'interview. Et l'objectif, il est assez simple puisque l'idée qu'on avait euh, donc avec l'équipe atypic solutions, c'était de valoriser chacun de nos partenaires consultants et euh, valoriser leur expertise donc pour pour ta part, c'est plus en management et en excellence opérationnelle et aussi créer un lien justement avec euh, Wattie donc euh, notre outil au service de la performance industrielle. Dans un premier temps, je vais te laisser euh, la parole. Euh, quelle est ta vision de l'industrie et les constats que tu as sur le terrain? Alors ce que je vois aujourd'hui, il y a de, de nombreux projets dans les entreprises industrielles, une croissance hein, qu'il a. Et ce que je perçois vraiment, c'est que l'enjeu est humain. Aujourd'hui, il arrive que certains industriels ne veulent pas investir juste par manque de ressources humaines fait, ils ne veulent pas investir sur des machines sur lesquelles il n'y aura personne pour pouvoir les faire tourner donc euh, voilà le, pour moi l'enjeu l'enjeu est humain aujourd'hui d'accord c'est vraiment ce manque de, de personnel qui ressort finalement sur, sur le terrain le manque de ressources et le manque de compétences d'accord ok mmh. et dans ton activité en fait quel sujet tu traites en priorité pour améliorer la performance alors, je travaille sur la montée en compétences des managers pour qu'ils comprennent leur rôle et leurs responsabilités, dans le but de faire évoluer et manager leurs équipes vers plus d'autonomie et de diagnostic. Ça implique vraiment tous les membres de l'équipe, de l'opérateur jusqu'au manager et directeur finalement. Tout à fait. Et si justement tu devais définir ton activité de conseil Tu l'as dit presque dans tes dernières paroles. Euh, en fait, moi, pour moi, j'accompagne les PME industrielles, du dirigeant à l'opérateur, euh, à améliorer leur performance. Ça bien. Si on fait bien, donc avec Watsi, on partage en commun justement la démarche pour tendre usine humaine et digitale. Et en quoi Watsi répond à tes besoins de consultants et également euh, aux industriels sur le terrain Watsi est un outil simple et transparent qui permet vraiment à chaque acteur opérationnel de s'impliquer dans une démarche de progrès. Et en tant que consultant, démarrer un accompagnement avec cet outil représente un, temps, un gain de temps au quotidien pour les managers qui peuvent prioriser et traiter les problèmes au lieu de traiter des datas. Dans ton activité de conseil, ça t'apporte un complément Est-ce que tu peux mettre en place Un complément dans la structuration, oui. Tu es aussi un de nos consultants avec qui on a développé donc ce réseau de consultants pour accompagner au mieux justement les industriels et quel a été le déclic pour rejoindre en tant que partenaire La première fois que Benoît m'a présenté Voici, je lui ai dit que c'était l'outil dont j'avais toujours rêvé en tant que directeur d'usine. Alors, outre les valeurs que l'on partage avec Isabelle et Benoît, Voici est un outil développé par des industriels pour des industriels. Et se personnalise facilement dans chaque entreprise. Et c'est un outil qui évolue avec les retours des différents consultants. L'apport à la fois pour les industriels et la richesse entre les consultes du réseau. Complètement. Qu'est-ce que l'équipe atypique solution peut apporter quotidiennement Alors, au quotidien, nous partageons bien évidemment nos expériences, le suivi des dossiers. Et de ce fait, cela peut faire évoluer l'outil, mais également mon accompagnement aux entreprises. Pour finir, est-ce que tu veux apporter d'autres éléments ou compléments Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent en silo. Mon objectif, c'est de casser ces silos. Et Watsi permet d'accompagner le changement de ces entreprises. C'est un acteur du changement avec son activité de conseil en haut aussi. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour cet échange, Claude. Je t'en prie.